Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui se plonge encore dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Un devoir pour les collectivités publiques mais également pour les entreprises et c'est vrai que rares sont les entrepreneurs à connaître toutes les démarches pour cela mais il existe désormais un club, les entreprises s'engagent sur cette thématique et pour en parler avec nous ce soir nous recevons Valérie Larifla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc animatrice de ce club, les entreprises s'engagent, et comme on est dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, elles s'engagent justement pour l'emploi de ces personnes. Tout à fait. Oui. Donc je suis animatrice de ce jeune club, je dirais, puisqu'il a été créé le 12 octobre. C'est une initiative gouvernementale qui est pilotée en Guadeloupe par euh, trois, enfin il y a trois entités, la dette oui. euh, le, une entreprise géomatique et euh, moi-même donc qui assure euh, j'assure l'animation de ce club qui regroupe les entreprises qui souhaitent s'engager pour euh, différents types de publics. et parmi ce public, le public en situation de handicap mais pas uniquement oui. puisqu'on a euh, parmi les cibles de euh, qui, qui est visée par le, le, le club, mais les personnes de plus de les seniors, les personnes soumises de justice, les personnes euh, en quartier... Et tout, tout, finalement, toutes ces personnes qui auraient une difficulté d'insertion euh, dans le monde professionnel. Exactement. Ah, oui. et, et singulièrement, on l'a dit, c'est tout récent, parce que tout récent en Guadeloupe, déjà, on a compris, octobre dernier, la création du club, mais tout récent également au niveau national. Hein. Tout à fait. Donc, depuis 2019, les clubs se mettent, se mettent en place. On a actuellement 101 clubs, donc les deux derniers, celui de la Guadeloupe et celui de aux airs oui. et euh, 65 000 entreprises qui l'objectif étant d'atteindre 150 000 entreprises. Donc on espère euh, amener notre pierre à l'édifice en, euh, ben, en réussissant à convaincre le maximum d'entreprises en Guadeloupe à nous rejoindre autour de ces actions en faveur de, son, de ces publics, dont les publics en situation de handicap. Mais justement, alors une fois que l'entrepreneur est, est convaincu, euh, quel, justement, comment faire pour le convaincre Qu'est-ce qu'il va retrouver au sein de ce, de ce club d'entreprises de, de, D'accord, donc le club a pour ambition à la fois de fédérer les entreprises, Entreprise, oui. de leur permettre d'échanger sur ces... Sur leurs problématiques vis-à-vis -vis de ce public qui pourrait vouloir euh, recruter ou prendre en stage euh, et donc euh, échanger, partager les bonnes pratiques pour les pousser à, à passer à l'action. Donc ce sont vraiment les trois, oui. les trois axes du club, fédérer, euh, échanger, passer à l'action puisque l'objectif c'est que ces entreprises qui peuvent euh, par moment avoir des réticences vis-à-vis euh, -vis de, du public dont on parle euh, soient aidées les clés pour pouvoir oui. passer à l'action et embaucher ce, ce public. C'est aussi l'occasion de faire découvrir toutes les aides qui existent pour accueillir ce type de public euh, au sein de l'entreprise. Souvent, l'entrepreneur est, est freiné à, à l'employabilité d'une personne en situation de handicap parce qu'il estime que ses locaux, ses bureaux euh, ne sont pas adaptés. Pourtant, il existe euh, des aides pour cela. Tout à fait. Donc, oui. on est accompagné dans euh, la démarche par des, euh, les structures qui... Agifip, euh, le Cap-Emploi, le Cap-Emploi, euh, L'objectif, c'est qu'on puisse, et ça, ça va être l'un des, euh, des, un, de des, des axes accès, voilà, ouais. sur lesquels le club va travailler, c'est de donner de la lisibilité aux entreprises sur les aides, les possibilités de faire. Alors, la lisibilité va passer à la fois par euh, des éléments très visuels, comme une cartographie, mm -hmm. de, des, des aides, mais également par ben, l'apport d'entreprises qui ont déjà mis en place et qui vont être capables d'expliquer à leur père que, voilà, comment moi j'ai fait, j'ai pris... Euh, une personne en situation de handicap en alternance, voilà ce que dû, les démarches que j'ai oui. faites, que ce n'est pas forcément compliqué, mm -hmm. euh, à qui je me suis adressée. Et c'est vraiment à travers ces échanges entre pairs que nous souhaitons euh, mobiliser les entreprises. Oui, d'où la notion de club, hein. ça permet d'échanger, de partager les expériences. On a vu avec les deux années Covid qu'on a passées, le développement du télétravail, là aussi ça peut être des pistes, des solutions qu'on peut échanger entre chefs d'entreprise en disant, bah, j'ai un service comptable qui est dématérialisé aujourd'hui avec le télétravail, par Exactement. exemple. Exactement. Oui. Donc, c'est vraiment euh, apporter les problématiques qui tiennent à cœur aux, entre aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et pouvoir les débattre avec, euh, au sein de, de ce club avec l'apport de, de structures euh, référentes, mais euh, avec l'apport de, de, de bonnes pratiques qui sera vraiment le, le soutien euh, aux entreprises qui souhaitent passer à l'action. Oui. Vous, euh... êtes, vous êtes justement sur le terrain, vous parlez d'action, euh, Valérie Larifla. Comment euh, accueillent les entrepreneurs euh, locaux cette euh, stratégie, cette euh, volonté de, de, de venir en aide à ce type de public On a un très bel accueil. Oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire et qui ne savent pas comment faire. Et euh, il y a une vraie volonté de pouvoir euh, ben, associer, insérer euh, les, les populations euh, en situation Qui présentent ces difficultés-là, ah, voilà. oui. Donc il oui. euh, y, y a vraiment euh, un bel accueil. On a Merci. Euh, à l'occasion de alors le, le mois d'octobre était le mois de l'engagement, oui. donc c'était l'occasion de mettre en, en avant les, euh, les entreprises qui s'engagent justement et euh, à cette occasion on a pu euh, ben, visiter euh, une grande enseigne qui euh, accueille en son sein euh, et qui a dans sa oui. stratégie RH la preuve par l'exemple Exactement. Oui. justement et ça... vous avez deux rendez-vous importants là en cette, en cette fin d'année, déjà des au mois de novembre. Exactement. Oui. Alors, je vais juste, sur le thème du de, de, du handicap, mettre en avant euh, l'action qui va avoir lieu euh, en le 17 novembre sur le Duo Days, oui. qui consiste à accueillir en entreprise une personne en situation de handicap en binôme avec une, pers une personne valide. Euh, L'entreprise leader du, du club géomatique mm -hmm. va accueillir en son sein euh, cinq personnes euh, en bien, situation oui. de handicap. Donc, vraiment, donner l'exemple. Euh, c'est la. la, la le, oui, c'est une journée de mot. partage, voilà. d'expérience, de découverte des métiers et des ah, compétences. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est sur le, la, la thématique handicap. Et de façon plus large sur le, cl sur le club, donc on a effectivement deux grands rendez-vous. Mm -hmm. Le premier rendez-vous, le 25 novembre, euh, le matin, entre 7h30 et 9h30, on a une matinale à Jarry mm -hmm. euh, à la, je peux citer, plusieurs entreprises en ah. à la CMA, CGM. Oui. Euh, L'objectif, c'est vraiment de pouvoir présenter le club à, plus grand nombre, le plus grand nombre possible d'entreprises et les aider à, enfin, les convaincre à nous de, de, de nous rejoindre. rejoindre. Oui. Et le lancement officiel du club qui se fera le 13 décembre. Bien. Euh, alors, le lieu est resté à déterminer, <rire> mais on sera sur, euh, sur euh, certainement la zone, euh, la zone de Dotema mm -hmm. Et là, ben, on aura les premières signatures, puisque pour adhérer au club, on a une charte, donc on aura les premières signatures, parce qu'on a déjà un certain nombre d'entreprises qui nous ont euh, dit, ben, nous, on est... Ils euh, veulent s'engager. On veut. On yeah, veut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y, y a cette volonté d'engagement de, de l'entrepreneur guadeloupéen, mais c'est peut-être la montagne de démarches qui, qui fait peur de passer à l'acte. Exactement. Ouais. Donc, euh, ça, le, le, le club va permettre d'avoir euh, un engagement éclairé, avec, euh, éclairé parce que d'autres l'ont déjà fait, parce que... Oui par rapport aux questions que l'entreprise se pose euh, il aura les réponses à, à ces questions et euh, l'objectif c'est vraiment le passage à l'acte c'est vraiment au delà de l'engagement et de la volonté c'est de faire sur le terrain, c'est de faire oui. pour un monde plus inclusif et plus durable absolument, d'autant qu'on voit que les moyens qui sont à notre portée aujourd'hui, je parle de moyens technologiques, favorisent de plus en plus euh, euh, l'adaptabilité des postes pour ce type de public. Tout à fait, oui. donc on a euh, effectivement grâce à ces, à ces moyens la possibilité d'intégrer mmh. euh, des personnes en situation de handicap euh, de façon plus, plus Oui parce qu'on parle des handicaps, oui. euh, il y en a plusieurs ils sont physiques, ils peuvent être autres et, et surtout ils peuvent concerner monsieur et madame tout le monde. Et, et certains ne se, ne se voient pas oui, forcément. Ça. On, a, on pense souvent au handicap ah. visible mais oui. euh, certains handicaps ne se voient pas et euh, et C'est vrai que c'est aussi faire changer le regard sur le handicap par le chef d'entreprise. Euh, qu'on souhaite. Euh, donc Il y a le, le, la semaine, les duo days qui vraiment euh, mm -hmm. permettent de, de concrètement accueillir un, une personne euh, en immersion pendant une journée ou deux au sein de son entreprise. Et puis le club qui, pendant toute l'année, va aborder ces euh, Thématique, thématiques. Ouais. Hein. Et, euh... Et permettre d'échanger régulièrement. Exactement. Et on espère que l'année prochaine, euh, euh, on aura convaincu des plus d'entreprises de passer oui. à l'action. Parce qu'on parle de, de l'emploi, mais on parle aussi de l'insertion à travers les stages. Pourquoi pas Ça peut être ça pour des jeunes en situation de handicap, mais qui veulent se réinsérer dans, dans, dans le monde professionnel. C'est possible également. Exactement. Oui. Alors, ça peut être les stages. Il y a, a l'alternance. Oui, aussi. Sur oui. Ce, ce sujet, il y a effectivement des aides qui sont encore euh, euh, valables jusqu'au 31 décembre 2022. Mmh. Donc, l'entreprise aussi, par ce biais, euh, peut intégrer des personnes en situation de handicap, dans Son entreprise euh, avec euh, donc ce volet formation et la partie euh, pratique que le, le, la personne réalise dans l'entreprise. Alors, pour les entrepreneurs qui nous regardent ce soir et qui sont déjà intéressés par la, par la démarche hein, de ce club, les entreprises s'engagent, comment on fait pour entrer en contact avec vous Alors, je vais laisser mon, euh, oui mon adresse euh, mail et oui. puis mon numéro de téléphone. Donc, oui. Vous pouvez m'appeler euh, sur mon portable 06 90 72. 48, 68 mm -hmm. ou euh, par mail Alors, on attend le, la, la création de mails génériques donc pour le moment je donne le mien donc c'est prénom voilà. euh, très rapidement on aura donc, euh, le, le mail avec euh, la, et la, le site la, internet euh, dédié exactement et, et voilà. la page ouais. LinkedIn et tous les outils de communication parce qu'il s'agit aussi de mettre en valeur les entreprises qui font et puis ça reste un club des entrepreneurs donc exactement. ça permet d'échanger sur tout autre sujet exactement, également hein. tout à fait Autour de l'engagement, euh, mais, euh, mais sur tous les sujets qui, euh, qui concernent cette thématique. Merci Valérie Larifla. Merci de m'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis euh, pour, euh, vous le savez, hein, toute cette semaine, une thématique liée autour de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous également à ETV, on s'engage, euh, en tout cas médiatiquement. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes.